Bonjour à tous, c'est Petit Tour de Magie, et c'est parti pour un nouveau tour. Euh, toujours les cartes. Donc, euh, Je commence à mélanger, et après je vous explique euh, Enfin, je vous fais le tour. Oups. Hop, voilà. Donc là, ces tour s'appelle l'horloge. L'horloge. Donc, euh, on va prendre... Euh, allez, 13 cartes. Euh, 14... 8 12 13 voilà 9 cartes alors là euh, je suis sans spectateur donc je vais le faire moi-même donc là moi, je vais prendre euh, un groupe de cartes et ensuite une autre carte là donc là je vais me retourner vous allez regarder le, la carte, c'est bon vous l'avez bien gardé Non. Voilà. Je la mets ici. Donc là. Cette carte-là, que je ne connais pas, je vais la mettre sur le paquet et je vais la recouvrir des autres 13 cartes. Euh, du reste des 13 cartes. Oui, d'accord. Donc là, euh, les... ces cartes-là, normalement, sont dans, votre... dans, le... dans la poche de... du spectateur. Donc là, nous allons procéder à lâche. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais recommencer parce que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Donc, alors, on va regarder combien de cartes a le spectateur dans sa poche. Donc là, elle en a. Il en a. oui. Il, il ou elle en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Donc, alors, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5. Et la cinquième, c'est 10 de cœur. C'est autre carte Eh oui, c'est autre carte. Alors, comment faire ce tour très intéressant Donc au, début, vous montrez, euh, Donc, au début, vous montrez que c'est un jeu de cartes normal, que vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu, autre jeu de cartes. Ok comme ça vous commencez à mélanger donc moi je, Allez, je vais mélanger alors voilà, c'est mélangé donc là au début vous prenez 13 cartes 4 8 12 13 13 cartes donc euh, c'est un tour qui est mar... très simple qui marche avec qui marche sans forcer sans son, son trucage donc là vous prenez votre votre escarte vous demandez au spectateur de prendre un petit paquet qui, qui le met dans sa poche donc il est là et puis une autre carte celle là par exemple donc là c'est le 4 de trèfle donc le 4 de trèfle donc le magicien ne le connaît pas ne connaît pas la carte donc vous le mettez Ensuite vous le mettrez, vous le mettez sur la, le, le tas de cartes et puis le reste de cartes qui vous le reste des 13 cartes vous le mettez vous le recouvrez donc voilà donc, là vous avez votre votre paquet ensuite vous, vous allez faire l'horloge donc vous commencez par 12 toujours 12 ensuite vous ne vous pas vous commencez pas par 12 1 2 3 4 5 vous commencez par 12, 11, 19, 8. Ok 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc là, vous demandez à votre spectateur combien a-t-il de cartes dans sa poche. Donc là, il y en a 4. Donc là, vous comptez 4 sur l'horloge. 1, 2, 3. 3, 4 Et là, c'est le 4 de trèfle Donc voilà Je ne sais pas, si vous, avez pas très, si vous avez très bien compris On va quand même le refaire une fois Pour, euh, pour voilà. Donc au début, on mélange le jeu On mélange le jeu Vous montrez Qu'il n'y a rien qu Que c'est que des cartes normales Ensuite, vous prenez 13 cartes. 4, 8, 12, 13. Ensuite, avec ces 13 cartes, vous demandez au spectateur de choisir un paquet de cartes qu'il met dans sa poche. Ensuite, il reprend une carte, il la regarde, mais pas le magicien. Donc là, c'est l'as de cœur. L'as de cœur, vous le mettez sur le paquet. Sur le paquet. Vous le recouvrez avec le reste de 13 cartes. Donc là, comme ceci. Ensuite, vous faites le système de l'horloge. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Après, ensuite, vous, vous demandez au spectateur de combien a-t-il de cartes dans sa poche. 5. Vous comptez 5 sur l'horloge. 1, 2, 3, 4, 5. Et automatiquement, c'est l'As de cœur. Voilà, donc euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ainsi que de mettre un pouce, un pouce vert ou un commentaire. Voilà, c'est terminé pour ce tour. Au revoir.